Mouse face à BMS a eu lieu et avec une victoire de Mouse 30. points à 10, il n'empêche que, eh bien, BMS a su nous faire vibrer avec une stratégie des plus surprenantes, j'ai envie de vous dire, à tel point qu'elle en a sorti le meilleur clip. Exactement, et l'importance des dégâts gris. On voit Mister Crimson qui a mis beaucoup de dégâts gris sur ce Stanley -like Kick hein, en cassant l'arrivée de euh, Problem X. Il lui met des dégâts de ouf et la glissade. Derrière la glissade, bout du pied, il fait bas moyen pied. Ce qui lui permet d'ouvrir vers coup spécial plus super. Ressources conservées, les dégâts gris qui ont été pris grâce au V-Trigger juste avant. Et ministre, il a quand même continué à attaquer parce qu'il avait un avantage de ouf. Il prend tous les dégâts gris dans la tête sur un petit light kick et la game est complètement retournée. Game complètement retournée, c'est d'ailleurs les 10 points hein, au final que BMS a su sécuriser grâce à cette victoire de Mister Crimson. Si vous avez apprécié cette phase de jeu, la Street Fighter League Europe bat son plein en ce moment et vous aurez l'occasion de voir encore plus de phases de jeu de ce Dalsim en suivant la suite de cette compétition. On se retrouve évidemment pour les prochaines semaines.